Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 22 de Stage One Et nous allons parler aujourd'hui de Unreal Tournament 2004 Oui on avait testé Unreal Tournament euh, le tout premier Mais là ça sera le tout dernier, le 2004, le dernier qui est sorti Donc voilà, toujours Epic Game Alors, Unreal Tournament je rappelle pour, euh, pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo Donc c'est un jeu de tir en, on va dire, euh, oui un à, à, à, à, à, à, à FPS tout simplement hein. Donc euh, à la première personne donc, euh, nous allons. Voilà, j'ai regardé les, les paramètres pour être euh, au maximum de la résolution. Hein. Alors, c'était pas, pas du 1300 et des brouettes, hein, c'était du 1087 euh, 720 quelque chose comme ça. Donc, voilà, donc on, je commence juste une petite carrière comme ça. Apparemment, on peut choisir donc, ses coéquipiers euh, qu'on échange grâce à du crédit, et puis, euh, puis c'est parti. On est on est on est on est à 3 contre 3 ou ah non non non d'accord. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Est-ce qu'on va être en groupe Voilà, donc c'est parti. Donc on remarquera de nouvelles armes. Voilà donc. Celle-là, cette arme là qui, qui, qui tue en deux coups, il doit, doit, elle doit enlever la moitié de la vie, je pense. À chaque fois qu'on l'utilise. Donc là les petits boucliers sont toujours. Voilà, alors on, ah, on peut viser avec celle-là. Voilà, vous avez vu, je tire à... en deux coups, je tue voilà vous avez vu je l'ai touché une, deux fois et il est, il est mort donc je pense que euh, bah, c'est une arme euh, elle met du temps aussi à recharger hein, je sais pas. vous avez vu je tire pas en rafale, je tire une fois et deux fois, voilà vous avez vu il faut du temps pour recharger en fait c'est la petite barre qu'on voyait à droite là regardez hop un, ça remonte et après on peut retirer vous tirez ça se recharge donc c'est une arme puissante mais qui demande quand même euh, un petit temps donc, ça peut être aussi un inconvénient si vous êtes en plein combat, c'est pas non plus de la mitraillette. Donc, alors, on va récupérer il y a toujours un peu les mêmes items, les petits pots, J'ai vu que des. Au niveau soins, j'ai pas vu des petits des petits pavés qui donnent 20 là, les pavés de soins. Alors, c'est plutôt, voilà, plutôt pratique au niveau de. Au niveau de la sensibilité, euh, il est encore mieux. mieux que l'ancien, le, euh, le premier Unreal Tournament. C'est vachement stable. C'est pas du tout réaliste hein, parce que si vous si vous tiriez il y aurait un recul, un recul de fou, là, bon. Là c'est assez... un, hein... Voilà. J'essaye de pas mourir. <rire> c'est un peu compliqué, frénésie. Oula, j'en ai tué plein alors. C'est que ça. Allez. Vous avez vu, je suis resté 3 ans devant lui. Il a même pas capté que, que j'allais le tuer. Quoi. Même pas, il m'a tiré dessus et là c'est le même mec. Il respawn et je le retue je lui ai mis un coup mais il est pas mort Ah, voilà ça c'est fait vous avez tué machin donc je ouais, j'aime bien garder cet item hein. ce, ce cette arme elle est plutôt hein, elle est plutôt sympa on regardera les autres après parce qu'on va on fera une deuxième partie euh, bah c'est terminé plutôt vite celle là j'en ai déjà tué 13 je crois Bon, alors notre équipe, en adulte, je, ne sais pas, je ne sais pas du tout à quoi correspondent les chiffres, à gauche, en haut à gauche, voilà, euh, je sais plus si je l'ai dit mais au niveau graphisme c'est beaucoup mieux, hein, comme je disais, euh, tout, est, tout est plus beau, pas forcément très réaliste mais, euh, mais les maps sont jolies, euh, je crois qu'il y a toujours un éditeur, euh, il y a toujours des maps qui peuvent être créées, euh. voilà, Thank you et je suis mort. Bon, ça va, je meurs pas trop. Ouais, je, je pense 15, c'est le. 8, 16. C'est le nombre de de, de, de, de kills qu'il y a dans l'équipe. Je pense. Je ne sais pas du tout. Alors voilà, vous voyez cette arme, elle existait aussi. En moins bien fait. Vous savez qu'elle existait aussi. Alors là, dit Popo. Hop, popos. hop on, on prend le lance-roquette qui a lui aussi. Lui aussi était toujours plat il fait toujours aussi mal d'ailleurs il tue en deux coups aussi Un hein. deux coups direct euh, il meurt mm -hmm. alors continuons oui on peut remarquer aussi qu'il parle en français alors ça c'est plutôt bien pour un jeu comme ça c'est plutôt c'est plutôt plus sympathique parce qu'on comprend ce qu'il dit voilà donc il y a eu 20 morts 20 je suis mort deux fois et j'en ai tué 20. Voilà, donc c'était juste de la calife ça en fait, hein, tout simplement, pour rentrer dans le tournoi. J'avais déjà fait quelques matchs avant de, avant de tourner cette vidéo. Donc là, je peux pas passer. Ouais, blabla. Bla. Donc voilà, c'est parti, premier round. On va, on va faire le premier round. Et puis c'est parti. Donc on est 2 contre 2. Donc, nous sommes les bleus, ils sont les rouges. En jeu. Et c'est parti. Alors, comment est cette plateforme Alors ça, hop, ça donne, ça donne 100. Donc on peut avoir 199 au maximum de santé. De l'adrénaline, ça pourra servir aussi. J'ai vu des tirs, alors où c'est qu'ils sont Où sont-ils Mmh. Je sais pas pourquoi Mais je sens qu'on va y passer un moment sur cette, euh, sur cette map Ah non ça c'est mon ami ça <rire> Je viens de bombarder mon ami de tir Elle a dû halluciner Donc, Vous avez des roquettes Hop, un petit peu d'adrénaline. Le, le max d'adrénaline est à 100, donc bon, on n'a pas grand-chose. D'ailleurs, je ne vois pas à quoi ça sert. Peut-être qu'on est plus endurant. Normalement, hein. L'effet de l'adrénaline... Hop, il y avait toujours la vie là au milieu. Mais ça sert un peu à rien de la prendre. Il n'y a pas des gens autour On va aller là-dessus. Allez, on va là-dessus. Ah mais ils sont là-haut Ah les Ils sont là-haut Il va falloir trouver un moyen... Comment on monte là-haut Ah ben bah non, il y en a un là Elle veut pas mourir Donc voilà, on a toujours le principe de, de, de charger les trois roquettes aussi. Elle veut pas crever hein J'hallucine Voilà Cléopâtre Cléopâtre Très original d'ailleurs le nom. Vraiment, Juste au passage. Elle a pas du tout la tête euh, d'une égyptienne. <rire> elle est bien. Voilà, ils sont là. Allez Une de moins d'ailleurs, elle, elle est tombée dans le vide. Ah bah voilà le, le moyen de monter. Oh le rédempteur Oh le rédempteur Je vous l'avais pas montré sur le Unreal normal. On va essayer de tirer avec, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez dingue. Voilà. Voilà, vous avez vu le champ de force qui. ça tue tout le monde. Ça tue tout le monde dans un rayon de. je sais pas quoi. Dans un gros rayon. <rire> allez, mitraille-toi, sale le monstre j'ai envie de dire c'est même plus des humains on se bat contre des monstres allez 51 53 55 en tout cas le redempteur ça fait plaisir de le revoir l'effet est vraiment bien bien foutu alors combien on a tué 5 alors à quoi ça correspond 6 et moins 3 à quoi ça correspond le moins 3 on ne sait pas du tout. Ah, ça fait mal de, fait mal de descendre. Et en même temps, je ne vois pas d'autre façon de descendre. Voilà, on tourne en rond. J'ai rechargé ma santé, mais bon, voilà. On tourne un petit peu en rond. Où c'est qui qu'ils sont Alors, je trouve ça c'est chiant d'être deux sur une map aussi grande. C'est qu'on y passe un temps fou. Voilà, allez voilà. Non, mais... Donc les deux les deux sont toujours euh, pas loin l'un de l'autre. Quand vous en tuez un vous avez l'autre qui est pas loin. Vous arrivez à faire, vous arrivez à faire du double frag euh, facilement. Heureusement qu'ils sont pas plus que ça. Plein d'adrénaline. Plein d'adrénaline. là je suis full d'adrénaline, ça y est. C'est la fête. Ils sont pas là-haut. Le Redempteur non plus. Il doit spawn toutes les 5 minutes le truc. Et pouf, ça fait mal quand on, quand on atterrit. On reprend un peu de la vie. Où c'est qu'ils sont Ah mais c'est dingue ça de passer autant de temps à chercher. Alors, alors elle, elle est morte en sautant dans le vide. J'espère d'ailleurs que je vais pas arriver à sauter dans le vide. Adrénaline, adrénaline. Oula On me tire dessus Ouh, ça, Où c'est qu'ils sont Double frag Alors ça c'est fait J'ai envie de dire... Alors où c'est qu'ils sont Je suis sûr qu'ils euh, qu sont en haut maintenant Ils ont dû remonter en haut Ah non <rire> Je suis mouru Je me retrouve avec une vieille arme en carton là Oh my god Vite moi celle-là est pas bien mieux mais bon, c'est bien mieux que rien. Ah, qui tire Qui tire C'est eux qui tirent ou Ah non <rire> Vous avez été tué par Cléopatra. Et je ne m'abuse pas, c'est un A à la fin de ton nom. Cléopatra. Il a peut-être pas le droit de mettre Cléopâtre tout court. Ah Ouh elle est bien cette arme. Ah, ils l'ont ils fait jolie. Celle-là aussi, euh, avant elle était pas très.. Hein pas très belle ou pas très... Hein. Après il y, y a des armes qui sont meilleures que d'autres hein. ça, ça ça ça a jamais changé Tchoup Elle est morte Et lui comme j'avais dit il est jamais loin Non il y en aura pour tout le monde. <rire> Alors par contre il me marque vous avez été tué par Cléopatra Parce que c'est la dernière personne qui m'a fait du qui m'a fait des momos Je pense que c'est ça euh, Parce que c'est parce que, bah, pas elle qui m'a tué c'est moi qui me suis suicidé Donc euh, bon, ils ont pas géré le fait qu'on pouvait se suicider ça dommage parce que du coup ça lui fait ça leur fait un kill alors que c'est moi même qui me suis tué ok d'accord qu'est ce que je fais là tout à fait ça, ça sent ça sent la mort ça ça sent que je vais crever moi je sors d'ici j'arrive pas à bouger j'arrive pas à bouger ah bah ça y est j'arrive à bouger voilà allez on continue donc ils ont fait un kill et on en a fait 13 Donc quelque chose comme ça Hop, double dégâts Ah d'accord, donc y a, pas, y a pas que de la vie sur ce truc double dégâts pendant encore 23 secondes, 22 secondes Ça serait bien que j'arrive à faire un peu de dégâts En tuer, de la tuer là Un petit double dégâts, c'est toujours pratique. Voilà. Double frag. Ouh, le Redemptor, le Redemptor, qui est là où Ouh, il est là où il est là -haut. Ouh, Oh, Redemptor. Alors, on va essayer de ne pas mourir cette fois-ci en l'utilisant. D'accord. On va essayer, hein. alors où c'est qu'ils sont Non, non, ah non je suis trop con, regardez-moi ça, regardez-moi ce temple regardez de force Oh my god Eh ouais, j'ai tiré j'ai tiré en étant trop en oblique, ça, ça a tiré devant moi Mais du coup, bah, je l'ai pas tué du tout Donc, elle, elle, va mourir, voilà Oui mais ça je le savais que j'étais plein d'adrénaline Alors je ne sais pas si ça va en 20 ou en 30. Ça va déjà un peu plus vite qu'au début. Double frag. 0 vs 18. On dirait que leur score descend. Je sais pas, bizarre. Le score descend. Alors là, vous avez été tué par Cléopatra, donc ça leur fait 1. 1 à 18. En gros, à doit... ce que j'ai compris. Peut-être que ça fait plus un moins un. Peut-être. On va Avoir 2 vs 18, ça veut dire qu'ils nous ont tués. Mais ça nous a pas fait moins un donc ouais non. Donc ça joue pas. Je sais pas 2, 19, 20. Vous avez, voilà. Je sais pas. Je ne comprends pas cette logique. Ah, il y en a un là. Ah. Ah ouais, ce qui est chiant, c'est qu'avec cette arme, euh, pour viser, il évite. Ah, putain, non. C'est précis, et en même temps, euh, en même il faut quelques, faut un petit peu de temps pour viser, quoi. Qu'est-ce que je fais et Regardez, il me fuit, le mec. <rire> il fuit comme une merde, hallucine. Ah là là, voilà, il est mort. Hey, hey il est mouru! Les deux! Donc, du genre qu'ils vont respawn, je sais pas où. Attention, ah, bah non, il est en haut! Ah non, là! Ici! Voilà! Ah, bah là, là ils restent ensemble en même temps qu'ils sont. trop. rester ensemble, c'est normal qu'ils crèvent, les mecs! Et là, il y a un petit peu d'adrénaline, même si je suis déjà full! Depuis très longtemps, je suis full. Et vous avez vu, quand on meurt, on est toujours plein d'adrénaline quand on revient. Donc bon. Jusque là, on perd toutes nos armes et on, peut, on perd tout, mais on a quand même de l'adrénaline. On la garde quand même, donc je vois pas trop l'utilité. Loin... D'ailleurs, on continue à ramasser les pilules même quand on est plein. Voilà, ça aussi, c'est peut-être un peu con, parce que si l'autre, il a envie de la récupérer un collègue ou n'importe. Euh... Bon, je dis, en même temps, on passe dessus. On est un peu con aussi, mais... Allez Double frag. Voilà donc 26, donc euh, la partie se rapproche à sa fin. Je pense que ça doit être à 30. Il doit falloir, il doit falloir faire 30 frags. Ah J'ai mal visé. Donc on récupère un peu de la vie. ceux qui sont là. C'est qu'il est. Ils sont sérieux les gens Comment il fait pour me tirer celui Il est où On ne voit même pas Alors là, lui déjà, il a crevé. Voilà. Et lui aussi. Allez, crève. Allez, double frag. 2.28, 2, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce que j'ai buggé ou... Qu'est-ce qui se passe là Ah non, j'étais juste en train d'écrire dans le chat. J'ai appuyé sur une touche, en fait ça a écrivait dans le chat. En ça, ça bougeait plus. <rire> ça voulait plus marcher. Allez, encore un frag. Plus que trois minutes. minutes, mais je m'en fous de. Voilà, c'est terminé. On a fait 30 frags. Et voilà, donc pour une RAL Tournament 2004.